L'initiative positive c'est se dire comment je peux agir dans le monde et très clairement le métier qu'on a c'est une façon d'agir sur le monde parce qu'on y passe quand même 10 heures de notre journée <rire> puis on a aussi, on est un acteur économique donc si on est un acteur économique c'est par le choix de là où on met notre argent entre guillemets qu'on on est responsable dans la société si on achète ça et pas ça, on est plus ou moins responsable quelque part hein, d'un point de vue écologique etc bon. Mais je pense que pour nous notre métier c'est pareil pour moi passer à l'acte c'est promouvoir ce qui est bien et court-circuiter ce qui n'est pas bien. C'est pour ça que j'ai fait le choix de ne pas faire certains actes, hein, parce que je pense qu'ils alimentent euh, ce que je n'aime pas dans la société. Et j'ai fait le choix d'en faire d'autres ou d'en promouvoir certains euh, qui pour moi euh, font qu'on est plus dans le vrai euh, et dans l'humanisme. On fait tous partie de la société. Et si on veut être dans une société qui est plutôt hum humaniste, il faut nous-mêmes faire des, des choix euh, hum humanistes. Au cabinet, on n'utilise pas les, euh, les plombages ou, ou les amalgames. Ne pas participer donc, euh, à l'utilisation de ça, c'est déjà, euh, déjà intéressant. Quand je vois que je ne peux pas faire euh, quelque chose de cohérent, qui est en accord avec tout ce qu'on connaît au niveau scientifique, ben, ça m'énerve et souvent, je, je, je ne le fais pas même. Je, je dis aux patients de, de, de, de, de voir quelqu'un d'autre, ou de, de, j'essaye de les inciter à faire comme ça. Je me sens bien euh, dans mes baskets.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 Et euh, si on s'en cohérent, je pense qu'on ne remine pas trop. Ça satisfait mon, mon désir d'humanisme. Voilà, c'est une, une dimension émotionnelle que je porte en moi qui, qui concurrence un petit peu ma la dimension rationnelle dans le travail. Il y a des choix politiques qui visent à plutôt minimiser, pour ne pas détruire, l'exercice libéral au sens propre. C'est-à-dire l'exercice, un petit peu, une certaine liberté des infirmières, des docteurs, des dentistes. C'est-à-dire, grosso modo, il y a une sorte de volonté inavouée d'être une sorte de, de, de salarié au service de telle ou telle entreprise. Et cette entreprise, ce sont des mutuelles. C'est carrément un antagonisme de pensée par rapport à l'exercice libéral. On est quand même dans une société où on est assez isolé, l'air de rien, même s'il y a des moyens de communication, etc. Euh, moi, je vois très bien que dans les congrès où on est entre dentistes, c'est presque les seuls moments où on, où on se rencontre. Sinon, quand on travaille, on ne voit personne. Euh, et, et souvent, il y a des déclics personnels qu'on a en rencontrant les gens, on en, toujours en en échangeant à propos de nos patients, et là on peut se dire ouais, euh, Ah oui, c'est vrai, je pourrais faire ça, etc. Et de fil en aiguille, on peut acquérir une sorte d'envie, de, euh, de, de se responsabiliser sur euh, un travail qui est moins peut-être binaire.